Allez, c'est parti pour un scroll painting ensemble. C'est un mot que j'ai inventé, euh, qui doit certainement pas exister, mais c'est pas grave, on s'en fout. Euh, je vous rappelle quand même euh, la, les règles de l'émission, les ambitions de l'émission. Ben, c'est qu'il n'y en a pas, c'est juste ben, de passer un moment à peindre. Et puis à partager euh, soit, soit les bonnes idées, soit même peut-être parfois euh, les erreurs que je vais commettre. Parce que euh, je le répète, je le ressasse sans cesse, toute l'idée en fait de cette, de cette série, c'est euh, ben, éventuellement d'apprendre des choses grâce à vous et grâce à vos commentaires. Et puis aussi vous montrer que monsieur tout le monde, bonjour, euh, doit pouvoir faire du tabletop assez rapidement assez simplement. Aujourd'hui on va euh, peindre euh, donc euh, du Aéronautica, euh, j'en profite, hein, je prends un peu le temps de vous montrer en fait une figurine d'aeronautica. donc pour vous donner une échelle, voilà un pot de peinture de chez, euh, de chez Citadel, euh, ça vous donne quand même à peu près euh, l'échelle de, de la figurine c'est quand même des figues qui, euh, qui sont pas mal, quoi, je trouve au niveau taille c'est vraiment honnête là j'ai un chasseur taille, on va prendre un chasseur taille de chez X-Wing puisque c'est peut-être un X-Wing Killer ce jeu. Voilà, vous voyez, on a, on a un avion qui est quand même d'une taille très respectable, je trouve. Donc euh, c'est donc plutôt, euh, plutôt pas mal, quoi. Hein on va le laisser là, notre petit chasseur taille. Là, bon après, tout l'avantage de ce chasseur taille, c'est que bah, lui, il est déjà peint. Alors que là, il va falloir, bah, falloir s'y mettre. Alors je comprends hein, que ça puisse être une gêne. Après vous les montez euh, tout simplement. Euh, si on voulait vraiment faire vite, hein, on les montrait, on, euh, on ferait un, un coup de, de, de, de bombe grise et puis un coup de la vie euh, avec de la graxe et, euh, et ce serait presque, ce serait presque terminé. Euh, on pourrait presque s'en sortir comme ça. Nous on va aller un tout petit peu plus loin forcément avec de la contraste mais pas que cette fois-ci. Euh, et, puis, euh, et puis voilà, je vous parle un petit peu du socle parce que c'est quelque chose qui est plutôt, euh, euh, plutôt original aussi, je trouve. Hein, c'est que euh, vous avez la possibilité vous voyez, de, de faire pivoter euh, l'avion sur le socle. Et euh, ça je trouve ça super sympa en fait. C'est ce que font euh, déjà en fait les, les joueurs de, de X-Wing. Mais euh, ben bon voilà, c'est ce que font les, les fans de X-Wing. Et c'est pas de série, alors que là c'est de série. et puis je vous remonte encore une fois de plus le socle que j'avais montré dans l'unbox tout l'intérêt c'est vous avez directement sur le socle certaines conditions en l'occurrence ici la vitesse et ici l'altitude voilà voilà c'est tout pour le socle on va pas s'attarder là dessus on va commencer notre notre notre avion je vais partir pour la couleur principale sur du griff charger gray. Hein, je trouve que c'est euh, voilà, ce que j'ai euh, j'ai cherché, je ne savais pas si j'allais les faire en vert, si j'allais les faire en gris, enfin je savais pas trop dans quel sens j'allais les prendre. On va essayer aujourd'hui avec ça. J'ai une petite inquiétude parce que là on a des grandes surfaces et euh, ben, faut quand même avouer que les grandes surfaces, euh, le contraste, euh, il s'en sort pas très bien. Pour le cockpit, on va tout simplement euh, faire ça avec un, un lavis, un lavis de, de, de Draken of euh, Nightshade euh, on va peut-être relever un peu les ailerons, euh, toutes ces notions-là, avec euh, de Yellow parce que le vert et le gris, ça va bien ensemble. On fera peut-être des parties, des pièces mécaniques avec euh, le basilicum Grey que vous savez que j'apprécie particulièrement. Sinon, je vais quand même sortir également un, un euh, Balthazar euh, Gold euh, qui est plus, euh, plus cuivré qu'autre chose pour faire les, les, les réacteurs. Puis voilà on verra où on en est à ce moment là il y aura peut-être un petit coup de, de, de, de wash de chez de chez valero qui est en la gris je vais voir comment se comporte en fait le la, la contraste et là franchement j'avoue que euh, ben, je pars à l'aventure avec vous et que je sais absolument pas comment euh, comment ça va comment ça va rendre donc ben allez on va découvrir ça ensemble allez je mélange bien je m'en suis pas beaucoup servi de ce glyph j'aurais peut-être dû m'en servir un peu plus mais je crois qu'il tourne un peu au vert kaki, euh, gris bleu. On va voir ensemble ce qui se passe. Je vais prendre un, un pinceau euh, large pour faire les parties, euh, parties d'ailes un peu, un, peu, un peu chargées aussi. Et puis, euh, et puis bon, bah, on, va, on va se lancer. Allez, c'est parti. Ouais, alors ça, ça fait quand même un peu la couleur que j'attendais. C'est-à-dire, effectivement, ça fait un espèce de... De gris vert en fait. Ça fait un peu, euh, ça fait un peu uniforme euh, uniforme nazi.. Euh, uniforme allemand. De euh, la campagne Barbarossa, on va dire. Et là ça se trouve bien un joueur de. Un joueur de Bolt qui va arriver qui va me défoncer la gueule. En me disant non mais mec, n'hésitez pas à cette couleur là. <rire> Soit. Voilà donc. Je voulais vraiment voir l'effet que ça allait faire sur l'avion. Et ça correspond à peu près. Alors, il faut savoir que là, sur votre image, vous êtes peut-être un peu plus, euh, un peu plus euh, clair que moi. On va, euh, je, vais, je vais couper un peu là. Voilà, ça donne à peu près, à peu près cette couleur-là. voyez, c'est un gris vert, c'est pas mal. Je pense que pour, euh, pour de l'Imperialis, euh, c'est bien. C'est ce que je cherchais à obtenir attention de pas trop toucher au cockpit pour l'instant je vais m'attacher à faire que les parties qui m'intéressent vraiment alors pareil là j'ai fait peut-être une bêtise c'est de peindre la figurine montée mais j'avais tellement hâte de voir à quoi elle ressemblait que je me suis empressé en principe de la monter en fait Allez, je vais peindre toute la partie qui est là, c'est pas grave, peindre tout l'aileron. Et puis je me rabattrai sur, un, sur, un, sur une base de citadelle pour faire les ailerons. L'avantage de la base, c'est qu'elle sera hyper couvrante. Et euh, j'aurai pas à m'embêter me, à avec. Ou alors je repeins en blanc l'aileron que je veux retoucher. Et puis ensuite j'y mets un. Euh... J'ai mis un contraste. Ouais, ça correspond bien à ce que je cherchais. Ça fait, euh, ouais, ça fait gris-vert. Alors, la plupart du temps, hein, comme ça, quand je tâtonne et que je sais pas trop euh, quelle couleur je vais prendre, je vais sur Internet, je mets le nom euh, de, la, de, la, de la couleur. Et il y a un mec sur Internet qui a fait un truc génial c'est qu'il a peint des petits socles et euh, ces socles il les a euh, tous peints avec euh, il a pris le même socle et il l'a peint plein de fois et systématiquement quand vous cherchez une une couleur contraste vous trouvez en fait ce pdf pdf que j'avais d'ailleurs à l'époque partagé sur ma page facebook et donc bah, je vous conseille vivement d'aller euh, d'aller chercher ça alors vous ne vous l'imprimez pas hein, vous le... parce que l'imprimante doit avoir des en fonction de la qualité de votre imprimante, ça ne va pas avoir les, les mêmes rendus. Mais ce que vous faites, c'est que vous le gardez sous votre ordi. puis quand vous choisissez, quand vous voulez choisir une couleur, bah vous, la, vous la posez. Quoi. Voilà, l'avion est en train de se transformer tout doucement. Voilà, donc je fais bien le tour hein, euh, de ma figue, euh, l'idée c'est que euh, je recouvre principalement quasiment toute la figurine avec, euh, avec la couleur euh, que je désire. Là on va partir sur le cockpit et puis sur les, sur les, sur les tuyères d'évacuation. On part toujours hein, normalement du plus clair au, au, au plus foncé là en l'occurrence j'aurais dû faire le cockpit avant mais vous voyez justement je me suis arrêté je suis pas allé chercher mon cockpit tout de suite on va d'abord prendre un petit coup de basilicum et puis on va aller chercher ces évacuations là ces, ces tuyaux de refroidissement alors après chacun les fait comme il en a envie moi je vais partir sur son espèce de noir comme ça que je vais avoir du mal à aller, à aller chercher à aller concrétiser parce que comme j'ai monté la figurine avant par manque de, de patience Et eh ben du coup je tremble je suis fatigué je sais pas ce que j'ai j'adore le j'adore le le basilicum grey parce qu'il se, il se, se comporte très très bien après sur la figurine. On se retrouve avec un avion qui va vraiment avoir de la gueule je trouve. Ça va le faire. Alors mes tuyères, mes tuyères je vais les faire aussi. Euh, non, les tuyères, l'intérieur des tuyères, des aéros qui sont là, je vais les faire noir aussi. Je vais faire que le cerclage en, en doré. Voilà. Je vais laisser le temps de sécher et puis ensuite je viendrai reprendre l'armement en... En... en basilicum aussi. voilà on va s'occuper du cockpit. Donc là je vais prendre un lavis en fait. On a la vie bleue qui s'appelle euh, Dark and Off, je mettrai bien entendu toutes les couleurs utilisées en description de la vidéo. N'inquiétez pas, je vais enlever les lunettes de grand-père et je vais venir faire un coup de la vie. fonction de l'effet que vous voulez euh, retrouver vous pouvez plus ou moins charger votre lavis à vous de voir plus vous chargez plus vous aurez euh, un effet en tout cas si vous chargez il faut charger sur le bas pour que votre lavis soit plus clair vers le haut et plus foncé vers le bas en tout cas pour euh, tout ce qui est euh, partie vitrée c'est plutôt comme ça qu'il faut euh, qu'il faut l'imaginer Ce qu'on aurait pu faire aussi, c'est prendre de la graxe en fait. Ça faisait une espèce de, de vitre transparente mais fumée. Ça aurait été sympa. Putain, j'ai la tremblotte aujourd'hui. Pour le cockpit Vous voyez ça va tout de suite donner un effet euh, un effet cockpit qui sera convaincant et puis on va tout de suite venir à poser la suite de notre griffe Comme ça On termine le boulot ah, attention de pas trop euh, venir toucher des parties qui euh, seraient euh, déjà séchées de du basilicanum, ben, du pas du basilicanum, du griffe. Parce que comme je vous l'ai déjà expliqué dans des vidéos précédentes. Quand vous faites ça, ça assombrit l'endroit où vous en avez mis. Alors, c'est une bonne méthode d'assombrissement. Si vous voulez assombrir une zone, où vous passez deux fois du euh, du de la contraste et ça l'assombrit. Alors, je j'impose tout de suite la suite de mon cockpit. Pourquoi J'attends pas que ça sèche, parce qu'en fait, comme ça, je fais des jointures qui sont plus propres. C'est-à-dire qu'en fait le, le contraste va venir euh, se coller un tout petit peu avec, euh, avec euh, le lavis. Et vous n'aurez aucun effet aucun effet de bordure en fait. Et la contraste, elle va pas euh, elle va pas.. Enfin euh, en tout cas cette couleur-là qui est très proche, elle ne va pas dénaturer votre, euh, votre lavis. Il va rester bleu. Voilà. Alors on, voit, on voit que le cockpit reste d'un bleu un peu marqué, alors que le reste est plutôt, plutôt dans les verts. Malouche. alors ce que je vais faire maintenant c'est que je vais aller chercher euh, mon réacteur ici et ici je vais aller chercher mon réacteur principal aussi là par là, tac avec un petit peu de, un petit peu de basilic aussi je vais aller chercher les deux petites tuyères qui sont ici euh, et là en, en, en sortie et puis ensuite euh, quand ça aura séché je viendrai chercher euh, les armes et on partira ensuite sur un petit peu de un petit peu de, de, de jaune comme ça pour rehausser les ailerons. Voilà donc là je suis allé euh, chercher mon moteur, plutôt, euh, plutôt sympa je trouve, donc là sur mon cuivre je suis trop euh, je suis trop marqué en couleur en comparaison euh, du reste de, de, de l'avion et donc ce que je vais faire c'est que je vais sans aucun doute mettre un coup de la vie dessus pour calmer un peu la brillance de l'acier que j'ai choisi du cuivre que j'ai choisi parce que c'est un cuivre cuivre or qui est peut-être trop marqué je m'attendais pas à cette réaction là mais en fait c'est parce que d'habitude quand je le travaille c'est sur du noir et là je suis en train de le travailler sur du blanc et du coup effectivement il s'exprime peut-être un petit peu trop donc je ferai un petit coup de la vie et je pense que je ferai carrément la vie noire ce que je fais rarement je fais rarement de la vie noire parce que le la vie a tendance à, à écraser les reliefs mais là en l'occurrence c'est ce que je vais chercher ce que je vais avoir besoin d'avoir je vais avoir besoin d'avoir un, un relief écrasé sur toutes les parties moteurs. et donc toutes les parties moteurs, je vais faire un coup de la vie noire dessus Donc principalement sur euh, le dessous de l'avion. Toutes les parties en, en, en dessous de l'avion là, on va venir les, euh, les, les retoucher en, avec un lavis noir Parce que là vous voyez c'est trop, euh, trop marqué en fait. Sinon pas mal. Je vais remettre peut lumière. J'ai peut-être trop baissé. Voilà. On est pas mal du tout. Donc là si je vais prendre un peu de basilicanum pour finir le dessous de mon réacteur qui euh, qui est juste ici. La jointure de mon réacteur qui est juste ici. C'est tout blanc, hein. je suis venu euh, les noircir ça. Alors vous voyez là, ici, le réacteur, il, il, commence à, il commence à sécher. Et pour moi, il est trop présent, en fait, sur, euh, sur, euh, sur la figurine. On le voit trop. Donc je vais, euh, vais l'adoucir avec, euh, avec un peu de noir. En plus, ça va lui donner du relief. Parce que là, on a vraiment l'impression qu'il est euh, qu'il est sorti d'usine. Et c'est pas ce que je fais. aussi aller chercher euh, tout ce qui est euh, armes ici alors j'ai dit que je les ferai en, en, en basilique mais euh, non finalement je vais aller les je vais aller les faire au lavis voilà là on a une partie aussi qui est sympa je vais peut-être retoucher je vais aller chercher mes réacteurs qui sont en dessous pour pareil les euh, les salir un peu. donner du relief à la figurine sur les parties les parties en dessous. Là, je vais en mettre que sur la partie basse. Je vais pas venir faire la partie haute pour presque faire une partie de d'éclairci. là, je vais aller chercher l'intérieur du réacteur. Ça fait exactement ce que je veux. Là, ça brille un peu, mais euh, à la fin, vous verrez, ce sera pas mal. Je vais tenter un truc. Je vais pas faire du jaune sur l'avion parce que ça va faire trop euh, vert et jaune. Je vais aller sur un rouge pour euh, marquer les ailerons en fait. Et je vais tenter de le faire avec euh, avec de la contraste. Et si ça marche pas, je reprendrai avec du rouge normal. Je vais prendre du flèche Terrarus Red, qui est celui que j'utilise pour les gardes les impériaux. Et on va venir travailler ce premier aileron pour voir l'effet que ça fait. Ça, euh, ouais, ça marche. Ça marche plutôt bien, le rouge avec euh, avec cette espèce de gris bleu. Donc on va aller, euh, on va aller là-dessus. Alors j'hésite entre faire le haut ou faire juste la petite ailette. On va commencer par la petite ailette uniquement. Je crois que je ne vais pas en faire de trop. Parce que je ne vais pas transformer non plus mon avion en perroquet. Bon bah pour le coup euh, ça se comporte mieux que sur Blue and Red Sky. J'avais peint des avions à bout de red sky avec de la contraste et j'avais été extrêmement déçu. Là, euh, ça se comporte beaucoup mieux. Il ah, faut que ça sèche. Hein, mais... De toute façon, vous verrez l'image finale. Alors, qu'est-ce qu'on va aller chercher ici Je vais aller chercher l'aileron le, le, le, du dessous là. Allez également chercher le rond du dessous parce que je peux pas faire que l'arrière avec du rouge. Le coup du pouce, n'hésitez hein. pas à décharger votre pinceau avec le pouce, si vous voyez que vous en avez trop au moment où vous approchez. Bon après, en, en société vous allez avoir toujours le pouce un peu crade, si vous devez souvent partir à l'arrache comme moi. Alors après, ouais je pourrais venir chercher tout le bord là, tout le tour, mais j'ai peur que ça fasse trop. Ce que je vais faire, si je vais venir juste faire deux, trois touches par ici notamment des instruments voilà et puis comme malgré tout ça se marie très bien on va y mettre quand même une pointe de jaune parce que dans le monde de l'aviation le jaune c'est quand même quelque chose d'important c'est un jaune que j'adore. C'est un espèce de jaune canari. Celui là, là, c'est le Haverland. Il fait justement euh, très euh, jaune de chantier. Et du coup, ça marche très très bien. Trop, trop trop en faire d'autant plus qu'après il y a des décalcos manus qu'on peut venir mettre sur l'avion et euh, je pense que je vais euh, je vais m'en servir des décalcos qui sont euh, qui sont proposés allez je vais brosser la sortie de tuyère prendre un risque Donc le brossage, je vous rappelle que vous, vous mettez du noir ou la couleur que vous voulez sur, euh, sur euh, le pinceau, puis vous essayez d'en enlever un maximum. Et une fois que vous en avez enlevé un maximum, donc là, j'ai mon matière qui arrive ici, à peu près par là, ça devrait commencer à salir un peu l'avion. Donc je vais venir salir mon avion ici. Là. Donc ça, c'est quelque chose que vous ne verrez sans doute pas sur la vidéo, parce que bah, malgré tout, Malheureusement, je ne filme pas en 4K, j'aimerais, mais je ne peux pas, caméra 4K, c'est soit je change d'ordi, soit j'achète la fameuse caméscope 4K et c'est beaucoup trop cher pour l'instant. Voilà, j'ai la zone de, de mitrailleuse également. Ici. Mais ça, c'est des choses, je vous dis. Vous ne verrez pas. Walouche. Allez, on va tenter les décalcos sur les ailes. Parce que l'expérience ne serait pas complète sans. Voilà. On va bien voir ce que ça donne. Et puis, il euh, y, y a de très belles choses. Il y a des numéros aussi euh, d'empennage. Des numéros d'avion. Je vais peut-être faire. Il y, y, y a pas mal de petits logos qui sont, euh, qui sont vraiment top. Je vais voir, je vais réfléchir. Je vais déjà au moins commencer par, euh, par cette aile pour voir, euh, voir ce que ça donne. Ce qui m'inquiète en fait c'est que ici là il y a une pièce et donc si je pose un... Si je pose quelque chose à cet endroit là ça va faire une bosse. Il va falloir vraiment que je, je modifie un maximum euh, la zone pour pouvoir euh, la travailler. Ça fait l'avion quoi. Ça a l'air de rien mais euh, ça change toute la forme de l'avion en fait. Je vais la mettre comme ça. Tac. Ça c'est compris dans la boîte. Hein. Je trouve ça vachement bien soit compris dans la boîte. Je le mets comme ça, comme ça il est contre. J'ai deux repères pour poser. Comme ça, je suis à peu près sûr. Et bien un peu près sûr de pouvoir refaire la même de l'autre côté. Et donc pour la deuxième euh, aile, on va devoir euh, couper en fait. Sur l'aile, il y a un espèce de petit euh, rebord qui, euh, il y a une pièce en fait qui ressort. Si vous voulez poser un décalco, bah vous avez tout. Vous êtes obligé de le, de le couper. Donc je l'ai coupé à, au couteau là. Et puis euh, je vais avoir du coup une aile qui est plane et qui va me permettre d'accueillir mon décalco parce que sinon ça passera pas. Ça vous pouvez vous faire avoir assez rapidement et assez facilement si vous appréhendez pas le truc. C'est-à-dire que là ici en fait il y a une pièce qui ressort. Et si je pose mon aile, ici, bah, ça fait une bosse. Et du coup, l'aile, elle adhère pas. On peut essayer de faire une petite coupure, mais c'est super chou. Quoi. Alors, ça a l'air de rien, mais euh, ça vous... Ça vous finit le, le bestiaux. Voilà. Team patoche. Je vous conseille pas de les mettre en dessous. Parce qu'en dessous, ici, on va mettre les armes. Alors je l'avais dit euh, que j'essaierai de voir si on peut poser les armes puis les enlever, c'est pas le cas, on ne peut pas euh, poser les armes et puis les enlever quoi. ça ne marche pas. Walouche, ouais, là on est euh, on est euh, largement, très euh, très très très très très très largement table top. Et on a fait ça euh, sans que ça prenne trop de temps. Allez, en attendant, bon jeu à tous, merci euh, de votre fidélité. Et puis à très bientôt pour euh, l'expli partie et, euh, et sans aucun doute un hein, let's play. Allez, ciao